Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4. J'ai les Tech 21 qui débarquent, plus une conversion à Sopron. Voilà, dans le dernier épisode, on avait fait un épisode très très long, on avait fait plein de trucs, euh, dont des conquêtes dans le sud de l'Empire. Enfin, le sud de l'Empire. Euh, le sud de, de. le nord de l'Italie. Bon, à peu près le nord de l'Italie gagnant notre point de stabilité perdu dans le dernier épisode justement. On est en guerre contre Milan, mais les Mamelouks ont cru bon, pour une raison que j'ignore complètement, de ne me donner aucune province de Milan et à la place de se récupérer des sous. Peut-être que c'est par égard à ma coalition déjà formée, qui se sont dit qu'il ne fallait pas que je prenne les provinces. En tout cas, ça me plaît pas trop qu'il se permet de faire des trucs comme ça. Et il y a filette dans la guerre qui pèse un peu. On a pris le siège du Kef. J'ai Espoir qui me donne les trois provinces côtières de Tunisie. Peut-être que mes espoirs seront vains. Mais en attendant, j'ai. Mais en attendant j'espère. Seule province italienne qui va me rester maintenant, ce sont trois provinces espagnoles. La Sardaigne et euh, une province de Miligne-Romagne et une de Lombardie à Milan qui survit encore. Enfin un peu l'irrésistible village gaulois. Bon je sais qu'ils sont pas gaulois mais... côté quoi La France ne pourra pas rejoindre. La Hongrie non plus. C'est bon signe. Beaucoup de gens dans l'Empire pourront rejoindre. Glo est en guerre contre France et Ottomans. Alors ça, ça sent la guerre... c'est ça. La guerre Ottoman face à Hongrie. La Hongrie est suffisamment faible à leur avis. Alors, qu'ils ont Mal estimé C'est que moi je pourrais être motivé Pour aller les taper Et eux ils ont une guerre Avec le Brangbourg Ah oui comme le Brangbourg s'est fait complètement assiégé Par sa quoi en fait euh, Les troupes coalisées Viennent affronter l'Espagne sur son terrain Sauf que l'Espagne a pas suffisamment de monde pour les battre je pense Pour l'instant Il fuit un peu et puis voilà Pas aller jusqu'à ta filette, c'est dommage. Allons sur la côte. Petite vacances en Tunisie. Et c'est retiré. Ah, il y a Malte peut-être dans l'Italie. Ouais, Italie. Mince. Bon, c'est une province espagnole le plus, hein. ça représente pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'attaque quelqu'un qui soit allé à l'Espagne. Et qu'en mode fourbre j'aille ramasser les trucs Faudra que j'ai un grand score de guerre face à l'Espagne pour m'en sortir Ils ai ont l'air de se débrouiller tout seul C'est bon Merci Ratisbonne et Palatina De vous être chargé de ce dont j'ai besoin Euh A mon avis les français sont costauds En ce moment Hop donc, on va faire un truc comme ça. Ils ben, sont inquiets parce que je fais trop de guerre. Hum? Je fais trop de guerre, moi Ça me donnerait. On peut continuer à gagner des points. 32. 36. Parfait. Du coup, j'ai vais encore pas mal d'états. Euh... Non, on va pas fermer les yeux. Bon, peut-être qu'au niveau de l'état, j'ai plus intérêt. Maintenant que je suis un grand pays, peut-être que je devrais lâcher un point euh, quitte à ce que les nobles euh, fassent ce qu'ils veulent dans leur dans mon dos. Alors, on commence à prendre Mirka. J'ai pas fini de revendiquer tout le reste, je pense. Non, clairement pas je vais probablement plutôt prendre Ceres Koukou que Dirka ou Sarwa peut-être qu'il m'en faudrait une quand même oh qu'est ce qui lui est arrivé à l'empereur il vient de se refaire attendez quoi mais en conséquence de la dernière guerre, l'empereur a dû révoquer la réforme, instaurer le Reich Régiment, qui avait pour effet renforcer la diète impériale. L'empereur obtient. Et moi, je lui ai demandé de réformer. de retirer la. réformer la Et lui, il a viré, instaurer le Reich Régiment. Donc, il en a viré deux. Donc, quelqu'un vient de redemander à l'empereur je sais pas qui était en guerre contre l'empereur Ah peut-être la bohème face au Brandebourg. le brangour étant en... très faible maintenant il a perdu son alliance avec la avec l'espagne la... il a perdu sa guerre de quoi je pense donc la bohème va sûrement se servir sur lui j'ai énormément de... de points sur la bourgogne mais j'en ai pas l'utilité par contre, je pourrais avoir d'utilité sur eux. Bon, peut-être que je peux salir leur... Euh... Hop, voilà, c'est gratuit. Complètement gratuit. Ouais, c'est fini la contre-réforme. Je ne payerai plus de malus sans raison valable. J'ai un peu l'impression de terminer la guerre, là. C'est quand même bizarre. Euh, on peut les affronter en montagne et tout. On peut en théorie gagner. Hop, c'est gagné. Ah du coup, il n'y a plus que les Tunisiens. Hop. C'est gagné. On rentre. J'aurais peut-être dû garder quelques points. Tunis, cette Tunis, Bizerte et Susa, Royaume du Dieu. Et tout le reste, ils se sont bien gavés. Ils se sont bien gavés sur les provinces désertiques. Et moi j'ai eu les provinces riches. Ça me convient. Non, si j'avais pas manque de points. J'aurais dû attendre un peu avant de faire la truc. Ou alors je l'ai converti. Sinon on va attendre d'avoir les points pour les légitimer. Et puis voilà. Ça me tente pas tellement de les placer en. Je pense qu'il vaut mieux être les provinces nulles dans les compagnies commerciales et le reste le garder pour soi. Hop. Donc, si jamais je garde. Oula, Mars, une de trop. Enfin, deux sur la même case, c'est pas bien. Donc, là, Hongrie perd, mais perd doucement face aux Ottomans et la France. Et moi, je vais m'arranger pour gagner vite. Mars, je crois que si je passe par là, je pourrais aller jusque là-bas parce que je dois avoir le libre j'ai peut-être le libre passage chez eux bon éviter de on va faire un détour ça ne coûtera pas grand chose on va améliorer nos relations avec eux hop Choc, ça c'est fait hop dans des bateaux on embarque et on débarque en Grèce ça m'arrangerait que la Hongrie il... occupe pas trop de provinces oui, J'aurai forcément des trucs à ramasser face aux Ottomans. Ottomans, déclarer la guerre avec les démamelouks. Il y aurait la France, j'en suis bien conscient. Et le but va être de prendre Huskup. Voilà. Donc, face de Huskup. Ils sont combien les Français 43 000. Plus que 2 de mes armées quoi. Ça me suffit comme rapport de force. On va aller jusque là-bas. Ici par contre, il y a un fort. Non, il a pas de fort. C'est pas malin ce que vous faites. Non, c'était clairement pas malin. Allez, go sur Constantinople. Ils ont occupé le sud de la Hongrie. Ça se trouve, ils y resteront un moment. Oh mince, je me suis fait choper par oh, ça. Perdu qu'un navire de transport. Heureusement je m'en suis rendu compte. Peut-être qu'avoir une armée de plus côté français, serait aurait été pratique. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que les mamelouks vont faire des. des batailles euh... sans mon aide. Ah mince, ça se fait couler. Tant pis. Bon, l'étape. Ouais, on a un général meilleur que Comme ça, en plus, j'ai une armée qui reste sur Constantinople. Et on va refaire une armée en Italie. Donc ouais J'ai largement l'espace militaire pour... faire deux d'ailleurs même si je chevauche un peu j'espère juste que j'ai pas de soucis du fait qu'il y ait une armée en France je pense que je vais en avoir à ah, fin du siège de Narbonne Oui, j'ai perdu je m'y attendais pas Il va falloir va euh, s'avérer sa visait de revenir vite pour défendre Constantinople En France, j'ai affronté les troupes qui restaient sur place, elles n'étaient pas assez nombreuses. Allons jusqu'à Auxerrois. J'aurai deux armées qui vont bientôt s'ajouter. là, voilà, il y a une armée un peu toute seule. J'ai pas vraiment la force. On va plutôt taper ceux qui vont en Fibli. Ils sont beaucoup moins nombreux, j'en suis conscient. C'est justement pour ça que j'aimerais les taper. Ah on a fini le siège de Constantinople Voilà donc il y avoir un petit tap Et ensuite on va à Euskip. On a une armée qui est finie Qui va côté français C'est de la vont à Paris mettre un peu plus le paquet sur la france pour qu'il nous reste tranquille alors là ou là on n'a pas le général non je peux pas attaquer sans général hop c'est bon là on a le général avec nous allons là plutôt du coup là on a 50% de troupes de plus que la bataille d'avant ça m'a quand même coûté très cher Et sont bons les ottomans drôlement bons mince, il y a déjà la Hongrie qui squatte le fort, on va rester là, oh, on a perdu un siège, mince, tant pis. Siège de Axérois. Auxerrois, là-haut. Là il là, y a la Grande-Bretagne. On va changer le général. Par un enfin, des générales. Et l'envoyer reprendre mon siège là. Qu'est-ce qui leur arrivé au Dawasir Ils se sont fait siéger et donc ils veulent absolument faire la paix on dirait. On va rien faire, on va les laisser. Il y a Nadge aussi dans la guerre Ah oui, ça vous oui. Donc les Mamelouks ne sont pas tellement occupés des Ottomans, ils sont occupés des micro-pays en dessous. Ils ont que 40 000 hommes là alors il y en a qui sont, je sais pas où. 35 000 fantassins, non il doit y avoir plus de 40 000 hommes, mais peut-être que je les vois pas avec les tâches de, de sombre. Général, être 8K2 français. Vous ne faites pas le poids, je sais pas si on vous l'a déjà dit. C'est pas le cas, moi je vous le dis. Vous ne faites clairement pas le poids. On s'étale un peu sur la France. On a fini Chartrain. Ah, c'est une province super développée. J'ai occupé plein de machins, c'est ce qui est au sud je pense. Fin du siège de Paris. C'est mauvais signe pour les Français, ça, quel score on a. 60%, je pourrais monter encore. Ups. français, diplomatie demander la paix si je vous demandais cette côte là ça me paraît pas ah, les zéro province que je demande j'aimerais bien ça ça vous demande 22 de corps de guerre de plus bon on va prendre le fort de haut tout. voilà et là 14 il n'y a pas de soucis enfin départager mon armée séparer mon armée si ça les motive oh ils ont gagné des des provinces sur la Hongrie donc la Hongrie s'est rendue et elle a lâché une de trois provinces d'accord bah c'est des provinces que je pourrais prendre du coup sans trop de soucis Tu vas repartir <rire> J'ai des pop up qui fusent sur mon écran La France est en moyen mais elle a pris très très cher, donc elle serait capable de me donner plus. Euh... Je vais lui demander d'abandonner son alliance avec les ottomans. Je sais que c'est absolument pas garanti qu'elle tienne sa parole. Sur le long terme. Hop. Hop, hop, hop. Euh, Petite vérification. Oula, mince, il pourrait rejoindre la quoi. Bah, c'était un risque. Hop. On verra bien. Il faudra peut-être que je tape la France rapidement pour éviter de l'avoir dans le coin. la La Grande-Bretagne attaque le Brabant. Ou alors la Flandre attaque le Brabant. À mon avis c'est plutôt ça. On va prendre des provinces et la Grande-Bretagne va probablement lui jouer sa guerre. J'avais des Français jusque-là. France enchaîne avec une guerre contre Ternate, à l'autre bout du monde. Donc les mamelouks apprécieraient bien de recevoir au moins une province. D'accord. Donnons-leur une province. Hop, hop, hop. On pourrait demander tout ça. Disons que je demande ça en plus. Ils acceptent. Là, ça commence à leur paraître beaucoup. Je comprends bien. Là, il n'y a pas de souci de celle de l'autre côté du fleuve. Et je pourrais peut-être demander jusqu'à Saruën. Sauf que ça me ferait 69% de surexpansion et que je suis déjà à 56 moins bientôt, beaucoup moins. C'est la bonne nouvelle. 49 40%. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de faire... Ah, il faudrait encore un peu moins. Euh, J'ai revendiqué. Si on leur laisse ça, on peut demander ça en étant à 56. Ah non, c'est là la surexpansion. Mince, ben, c'est toujours au-dessus de 60%. Euh, quelle province j'oublie de revendiquer Ceres par exemple. Là j'aurais 60% tout pile. Est... Le but étant de ne pas passer au-dessus de 100 à tous les prix. Non, bon, on va pas demander biga. On va se contenter. Ou alors on demande. 60 truc ça fait 60 55 60 c'est un peu trop 61 c'est beaucoup trop 56 Ouais J'aimerais prendre Biga quand même Peut-être qu'à la place du Sofala Je peux demander un autre Truc Ou à la place de là Non ah. <rire> Non bon j'ai compris Je pourrais pas demander Euh c'est des provinces que j'ai revendiquées, tout ça, ça m'empêcherait de pas les prendre. J'aurais besoin de celle-là pour passer, c'est clair. Edine, elle représente une bonne taille. Ouais, je peux demander ça, c'est pas mal quand même. 59,5, est-ce que je peux permettre de prendre 59,5 Logiquement, ça fait 100 tout pile. Bon, on va pas pousser le diable, on va juste demander ça. Faut 11 de score de guerre en plus. Pour ça, le plus efficace ce serait que je sorte. Oh, ils sont justement en train de se battre avec les Mamelouks. Hop, c'est parti. Oh, les Mamelouks les ont battus. Voilà, bon, maintenant qu'on est passé du bon côté du fleuve. Enfin du, f... <rire> du fleuve, mer Méditerranée. On ne devrait pas avoir trop de soucis pour occuper le territoire qu'il faut. demander ça. On pourrait demander plus pour les mamelouks d'ailleurs. Haleb, Faisons ça. Hop. Bon, les mamelouks m'auront bien aidé en battant les ottomans euh, navalement, si je peux dire. Ah, j'ai plus de points. On va mettre un Oh, mince il manque un conseiller. J'ai déjà le focus euh, sur les points de mine, mais j'avais pu le conseiller. Hop. Alors, il me dit qu'il va y avoir des révoltes tunisiens. Tunisiens. Bon, allons sur euh, Gal Machin. Arrêtez-vous là. Alors, ah on va prendre ceux qui sont à Tari. Mal à distinguer les deux pas Vraiment super proche. Pourquoi elles sont toutes séparées Parce qu'elles ont servi contre la France, tout simplement. Sofia, province bulgare. On va créer la Tunisie d'ailleurs. Ah bah oui, mais si je crée pas la Tunisie, c'est forcément un peu plus compliqué de la convertir. Ça va se faire, ça va se faire. Tunis 1.7. Commençons par ceux qui coûtent de la surexpansion, c'est-à-dire Skopje. Je trouve que j'ai vraiment bien coupé euh, en deux. Bon, après, ça déborde un peu, mais si j'avais pas cette province-là, pas cette province-là, pas cette province-là, ça aurait été une belle coupure entre l'est et l'ouest des Balkans. On va commencer à demander les provinces. 22. Oh, oh, oh. je dis dit oui, moi. Et je pense qu'on va prendre la Slovaquie à 8. Oh, oh, oh. Je pense pas. On va prendre la Slovaquie à la Hongrie. Comparaison 5. Voilà les Tunisiens, j'ai oublié de prendre maître général, mais ils étaient suffisamment faibles pour qu'on les tue. Soucis, ouais, c'est le double de tous ces autres états, la Slovaquie. Non, il y en a y est bien rentable là-bas, côté bohémien. L'Afghanistan, oui, il peut passer chez moi l'Afghanistan, ça pose pas de soucis. Pourquoi je perds des sous Maintenance des missionnaires, 30. Maintenance des armées, 118-111 pour renfort, euh, ça coûte pas grand chose. Bon, j'ai des quantités d'armées énormes aussi, c'est peut-être pour ça. 240 000 hommes. Enfin, 239 d'ailleurs, il en manque un. Là, il faut que je refasse absolument un navire marchand pour le transport. Euh, et on va faire des chebecs, des galères, euh, pas histoire de battre les grandes flottes de Méditerranée, mais histoire de pas se faire dégommer ses bateaux trop vite, et histoire d'effrayer quand même un peu les petites flottes. 48, euh, on va faire 49, 50. Enfin, J'en avais déjà 5. Quoi. 1, 2, 3, 4 euh, et 5 pour avoir juste 60 galères. En théorie, je pourrais en faire encore une cinquantaine. Hum, hum, hum. Oh la bohème a bien grossi Ils ont toujours leurs 28 000... 28 000 hommes Autant que quand ils avaient ces deux territoires là Et ces deux Enfin ces quatre territoires là Et ces deux territoires là Hop Oh mince. Euh, attendez Voilà ouais, c'est ça Et C'est ça Euh, ce service pourrait nous être utile Le Prestige Un conseiller moins cher J'ai envie de le prendre rien que pour Deux de prestige en fait <rire> Peut-être une mauvaise idée De toute façon la Russie me déteste déjà Donc euh, Son opinion m'apporte peu On a à nouveau plein de bateaux Autriche va défendre les réformés Très bien Ah j'ai laissé l'Autriche revenir dans la guerre alors que je voulais l'attaquer on ne fera pas la même erreur avec la France, je pense, en 80... Bon, c'est dans longtemps. Par contre, la Hongrie, c'est tout bientôt... Ils n'ont pas d'option de rejoindre la quoi Et ils sont alliés à Brandebourg, Autriche et Saxe. Saxe étant l'empereur. Est-ce que j'ai revendiqué toutes les provinces frontalières que j'avais Oui. De Slovaquie, puisque la Slovaquie, en partie grâce à sa mine d'or, représente le cœur industriel de la Hongrie, paraît-il. Enfin, le cœur grichiel, euh, je sais pas si industriel. Bohème, euh, voudrait que je l'aide contre l'Autriche, la sachant que l'Autriche est alliée à la Hongrie. Est-ce que j'ai des revendications sur l'Autriche Oui, c'est bien. Bah je crois que ça va être la guerre de fin d'épisode. Oups J'ai pas un réseau d'espionnage sur l'Autriche, non. Oh là là, j'ai fait beaucoup sur Fabriquer une sur Genève. Alors qu'ils avaient une province. On va masser. 2. 3.. 4 troupes en plus. On va accepter. Casus Belli reconquête. On va garder une armée. Non, on va garder deux armées à proximité par là. Oups, bah du coup il y a des bateaux autrichiens. Hein. Hop, sortons tous, ça me convient aussi. Euh. Non, envoyons de l'aide, j'ai envie que ça se passe. Il y a eu des séparatistes français juste au moment où je m'en allais. C'est une bonne nouvelle. On peut rassembler nos bateaux. ici on a des rebelles. Donc toi tu vas aller en basse car ainsi. Toi tu vas aller en haut car ainsi. Toi tu vas aller jusque là. Toi tu vas aller... Je sais pas il est ennemi avec nous non là, là il y a un ennemi. Oh je revendique aussi ces territoires là moi. Toi tu vas aller là bas. Bon là, c'est clair que je vais gagner la guerre pour la, la bohème. Elle n'est pas capable de gagner toute seule. Surtout qu'il n'y a que elle et moi. Euh, protestons. Ah, il s'est détourné de la vérité. Je m'en fiche. Pas perdu la face. C'est lui qui a, qui a perdu des relations avec moi. Et tant pis. C'est dommage pour la poméranie catholique. Mais... faut savoir... Euh, choisir... Euh, Faire le bon choix. Oh, la S est grosse en catholique. Enfin, possède beaucoup de... Ouais, c'est ça. Toutes ces provinces sont catholiques. Il y a un peu plus de... De... De diversité dans le Saint-Empire. D'habitude, c'est énormément de protestants, un tout petit peu de réformés. Et des catholiques que aux extrémités. Mais là, les réformés sont devenus très gros grâce à la France. En fait, s'il n'y avait pas la France... Ce serait beaucoup plus équilibré Oh mince il nous tape On peut pas se replier OUI OUI non, Non non non non Oui C'est complètement abusé ça Je sais pas comment ça se produit Cette espèce de bug Mais c'est clairement Contrairement à, complètement abusé Ah Il va bientôt falloir que je m'arrête sur l'épisode moi on va se replier histoire d'avoir le temps de prendre un. Non, on va juste se replier en fait. Euh, toi, tu vas rester près de Vienne. On oh, s'est fait moins puis une armée, c'est triste. On va récupérer une armée pour gérer les rebelles. Je sais, ils sont en train d'arriver. Donc là, j'ai pas trop peur de me promener avec les bateaux autrichiens dans la mer. occupons cette partie d'abord. Allons-y. Il y a 50 000 hommes là, -bas. il y a beaucoup de monde qui est en train de siéger la Bohème. Euh, il manque liens dans les provinces que je souhaite avoir. Est-ce qu'il va l'autre Il va, à il va à St en Styrie, ok. Fin du siège de Vienne, peut-être la bonne occasion pour avancer. J'ai plus qu'un général, faisons un nouveau. Ça se bat là-bas, mais ça se bat avec un seul soldat. Pas une très bonne idée. Je veux bien vous faire gagner à votre guerre, mais il va falloir un moment assurer les gars. Ok, on va tous là-bas. Oh, L'Autriche a White puis une armée, j'ai l'impression. Bonjour, on est nombreux. Normalement, on est suffisamment. C'est gagné. Ok, suivant. Il y a 4000 hommes. Oh, on les a pas massacrés du premier coup. Beaucoup de monde autour de nous. Mais on est aussi très très très nombreux. Ah, oh, il y a eu des rebelles. On a eu un peu de chance. Euh... C'est gagné. C'est gagné, on a défait toutes les armées L'épée est plus forte que la plus Les trois provinces là On va essayer de recevoir quand même quelques-unes Des grecs Hop c'est parti Et après on ira là-bas Ah juste ici j'aurai des ottomans Parce que c'est des provinces turques C'est gagné Ils sont en train de siéger de mon côté malheureusement On va essayer de se rassembler par là oh. Ça m'intéresse pas tant que ça, on va essayer de faire ça plutôt Hop Allez la deuxième armée va faire Une autre différence à la fin Hop c'est bon On va finir un petit coup de main Pour se débarrasser des rebelles De ce côté là c'est fini en fait j'ai une armée qui fait rien Hop. prenez le super général voilà c'est fait et ensuite ah non, on va les garder assemblés on va chasser nos ennemis Hop. de ce côté là on avance il n'y a plus de fort par là on va l'en par là Viens voir ce qu'il me donne. J'ai pas énormément d'espoir. Ce serait bien qu'il me donne ces trois provinces-là. Et ces deux provinces-là. Je sais, je suis gourmand. Mais ce serait cool, de leur part. Voilà, vous croyez que ramener un, un, un millier de soldats de plus va changer quelque chose. Au fait que vous allez vous prendre une grosse raclée. Lorraine qui se bat avec nous. Enfin, contre nous. Ces gens dans la Bohème. La Lorraine, pardon. Trensen est tombé. Suivant. Eux, ils ont pris une C'était la province qui voulait le plus. Euh, hop. J'ai un truc gratuit que j'avais pas encore pris. Diplomate plus 1. Hop, c'est parti. C'est un des pires trucs que j'ai, je pense. Parce que des diplomates, j'en ai déjà à foison en étant le pape. J'ai l'impression que ta filette a grossi sur euh, Tunis. Au moins d'une province. Peut-être une révolte. Ouais, bon, se serait révolté pour Alger. Pas pour ta filette. Il n'y un pas beaucoup de troupes dans le coin. Bon, ils sortent Hongrie s'ils veulent, mais ce serait cool qu'ils le fassent quand même. Bon, il reste des provinces agitées par là, on va se mettre plutôt au milieu. Brisgo est tombé. Parce dans la guerre, il reste encore pas mal de petits pays qui jouent assurément un rôle dans le score de guerre, un rôle défavorable. Alors ah, on a eu les Serbes, hop c'est parti. Fin du siège de la Lorraine, si c'est un état ennemi. De... Ouais. Ah, ils sont en train de reprendre toute l'Autriche, ça m'arrange pas du tout. Mais en même temps, si je siège pas les petits états, on en aura pour un euh, Où sont mes bateaux Là, Allons leur rendre visite. si on se révoltait quand Non, peut-être longtemps. Oh, très longtemps même. Ah, sinon, pas tellement. Euh, allons par là, de ce côté-là. Oh, c'est topé. Génial. Oh, et ça aussi. Ok, on va avoir les armées nécessaires. On a fini un siège de plus. Ça me donne envie d'aller leur passer le bonjour. Hongrie cèdera Tibor et Opol à Bohème. Hongrie a donné tous les traités conclus avec Pancourt et Autriche et y verse mille à Bohème. Ils sont sérieux, les gens. Ils ne donnent rien du tout. Rien, rien, rien. Je crois qu'on va faire la paix en demandant plein de trucs et qu'ils aillent... Euh... On va terminer l'épisode avec une paix sans mon allié, puisque mon allié a l'air de n'en faire qu'à sa tête. Il m'a rien donné sur la Hongrie, quoi. Rien du tout. Alors je comprends l'histoire de quoi, bla, bla bla, mais en fait... Euh... fais ce que je veux. On va prendre une province dans l'état de la Suisse plutôt. Celle-là et ça, c'est dans quels états Dans le Tyrol j'ai déjà. Et dans l'Autriche inférieure, j'ai pas encore, mais je vais le faire. Hop, c'est parti. Choc. J'espère juste que j'ai pas surpassé mon. Non, c'est bon. J'avais légitimé tout le reste. Hop. Un de réputation diplomatique, on va prendre. Histoire de pas avoir de relations ultra pourries avec nos ennemis, mais juste, juste bien pourries. Euh, et on est bon Ouais, je suis pris ces deux provinces là Non, j'ai pu me servir beaucoup sur eux En partie parce qu'ils sont, ils sont hérétiques Ce qui m'arrange bien On rassemble nos troupes Et je vous laisse Jusqu'au prochain épisode, évidemment Voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu